Salut mon pote, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le passe-muraille et la planche comme tu as pu le voir qui sont deux mouvements de parcours qui vont très bien l'un avec l'autre parce que tu peux faire la planche sans faire un passe-muraille mais tu peux pas faire un passe-muraille sans faire la planche, enfin ça sert pas à grand chose parce que si tu fais un passe-muraille il faut bien que tu montes au-dessus en faisant une planche, donc je vais t'apprendre ces deux mouvements, on va commencer par le, wolf, euh, le, le wall run, on dit c comme ça en anglais et on finira par la planche. Donc maintenant c'est parti pour apprendre le, le passe-muraille. Alors à quoi sert le passe-muraille Déjà le passe-muraille c'est un mouvement essentiel et basique du parcours, un peu comme la roulade. Euh, à quoi il sert donc Il va te servir à passer au-delà d'un mur comme son nom l'indique ou monter sur un toit, ce qui revient un peu à la même chose. Le mouvement du passe-muraille en lui-même. Donc, tu vas courir vers le mur. Euh, N'essaie pas de courir trop vite, car euh, tu vas. si tu vas trop vite, tu vas t'écraser contre le mur. Ta vitesse ne servira pas, pas à grand-chose. Euh, ne va pas trop lentement, non plus. Sinon, tu n'auras aucune vitesse pour euh, monter. Donc, euh, tu vas à une allure... Euh, que modéré donc euh, un peu plus vite qu'un footing arrivé à un mètre du mur je vais faire selon selon mes pieds d'appui et tout ça tu poses le pied droit à environ un mètre tu montes le pied gauche sur le mur à environ à hauteur de ta hanche et tu te propulses vers le haut ça c'est important donc, vraiment tu te propulses vers le haut c'est parce que la plupart des, des gens au début ils arrivent vers le, le mur et ils se repropulsent vers l'arrière, parce qu'ils n'arrivent pas à transformer leur, leur énergie, euh, de leur, leur vitesse horizontale en vitesse verticale. Ils, ils font comme un rebond en fait. Comme ceci. Tu vois au lieu, de, au lieu de chercher à monter, je me suis directement repropulsé vers l'arrière. Il faut vraiment chercher à monter haut, à visionner le fait qu'on attrape ce que, le haut du mur, qu'on va attraper. Donc tu te propulses bien vers le haut tu l'attrapes moi je l'attrape à une main tu l'attrapes tu mets la deuxième main et tu montes en faisant la planche qu'on verra par la suite donc j'ai oublié de te dire aussi en arrivant vers le mur tu as un pour moi comment je selon ma technique j'ai le bras opposé à celui qui va qui va appuyer sur le mur euh, le bras opposé à la jambe qui va appuyer sur le mur je la lance en arrière et celle et mon bras gauche je vais, je, vais, je vais faire comme mon pied en fait, je vais m'aider pour grimper. Il va appuyer sur le mur comme ça, il va me diriger vers le haut. Et mon, mon bras droit, il va m'aider à partir vers le haut. C'est autour des conseils pratiques maintenant. Donc euh, premièrement, la chose, une des choses fondamentales, euh, échauffe-toi bien les chevilles. Autant dans le flip, euh, mon tuto précédent, il fallait super bien s'échauffer les poignées. là c'est les, les chevilles qu'il faut bien s'échauffer tout le reste du corps aussi bien sûr mais vraiment les chevilles, c'est les chevilles qui vont prendre cher dans ce mouvement-là donc euh, ce mouvement-ci ceci. alors tu peux le prendre dans, dans ta main tu peux prendre ta, ta cheville dans ta main et la faire tourner t'appuies sur le mur hop détendre tes ligaments un petit peu euh, croisant mon expérience je me suis blessé en faisant un passe muraille. j'en ai eu pour 8 mois euh, mon, ma cheville a, appuyé, a trop appuyé sur le mur ça a craqué euh, ici on entend une trace, je ne sais pas si tu vois. Elle euh, a craqué, fracture avec les ligaments euh, cassés, tout ça. Bon, bref, je ne compte pas. Échauffe-toi, mais un point essentiel. Euh, un, autre, un autre, conseil pratique. Quand tu t'entraînes, comme je t'ai dit, c'est un, ça va être un entraînement répétitif. Il va falloir que tu répètes le mouvement. Passe muraille, passe muraille, passe muraille. Tu vas être découragé, mais n'abandonne pas. Visualise-toi toujours en train de l'attraper donc n'arriveras pas sinon quand, quand tu vas te propulser assez haut euh, tu vas te dire oh, euh, je suis à la bonne hauteur et finalement ton bras il va pas il va, tu vas pas y croire et tu vas pas l'attraper donc quand euh, tu, tu arrives tu fais ton passe muraille comme c'est répétitif il faut pas que tu te fasses mal parce que souvent il y a des blessures à, à répétition euh, tellement que euh, l'autre tu peux te blesser c'est le fait de sauter et ratterrir avant, moi, quand j'ai commencé le parcours, je faisais l'erreur de toujours atterrir sur les talons. Je n'avais pas en tête d'atterrir sur la pointe des pieds. Au bout d'un moment, j'ai eu super mal au dos. J'ai fait des exercices de souplesse, tout ce qui s'ensuit. Là, ça va mieux. j'ai appris à atterrir sur la pointe des pieds. C'est de euh, ce très important ceci. Il faut vraiment que tu atterris sur la pointe des pieds à chaque fois que tu répètes ton mouvement. Atterris sur la pointe des, des pieds, on dit tout le temps. Alors euh, après, un autre conseil pratique. Euh, apprends à faire apprendre euh, le passe-muraille sur des murs bas Pour apprendre le, le fait de, de faire le passe-muraille et faire la planche directement euh, Pas forcément très très haut euh, pas, Mais comme si tu pouvais les faire sans faire un passe-muraille Par exemple à cette hauteur là ou même un peu moins Tu commences, poses un, tu poses un pied et tu le fais Ça, ça t'aidera à, à apprendre le, le fait de faire un passe-muraille et après la planche Et ça te renforcera un peu musculairement et au niveau de la souplesse de la cheville un dernier conseil aussi euh, pour faire un passe-muraille tu peux t'aider d'un appui que tu poses contre le mur euh, fais bien attention à ce que ça tienne, que ça ne craque pas ça c'est pour t'aider à aller bien vers le haut mais prends pas trop l'habitude de, de prendre un appui Alors sinon quand tu frottes tes passe muraille, ça, ça va donner ça tu vas, tu vas glisser comme ça et du coup tu vas, tu vas désespérer, tu vas abandonner tu le fais quelques fois pour apprendre à aller vers le haut, au tout début, comme le petit pa, les, les passe-muraille que je t'ai dit de faire. Et après, tu t'y mets vraiment sur un mur plat. Et ça, ça peut aussi marcher avec un mur incliné. Comme ceci. Je de pied. Donc maintenant, la planche, la continuité du passe-muraille. Donc euh, déjà si tu es débutant, oublie tout de suite cette façon-là de faire la plante. Parce que de 1, c'est très moche, donc pas du tout esthétique, tu récoltes des griffes pour rien, mais c'est pas du tout efficace. Euh, je suis sûr que si tu as un niveau un peu plus avancé de, de parcours, mais mes n'arrives pas encore à bien faire la planche parfaitement, je suis sûr que tu l'as fait comme ça. Ces deux façons de faire la planche ne sont pas les plus efficaces. Euh, la plus efficace, c'est celle que je t'ai montrée au tout début. Euh, donc, qui consiste à te mettre comme ça sur le mur. Donc, au début, tes mains sont comme ceci. Il n'y a que les deux premières phalanges. Le reste, ce euh, bah, c'est dans... pas au dessus. Euh, donc Je te mets comme ça. Il faut que tu ramènes tes mains entières sur le mur Après tu fais la planche en entier C'est comme, comme ça que ça marche Donc Comme ça, comme ça, et la planche Donc euh, Pour t'entraîner au début donc, euh, Tu peux commencer par la deuxième façon de faire la planche Un bras après l'autre Mais ne prends pas trop l'habitude de la faire que sur un bras Sinon tu, vas prendre tu, vas, tu ne sauras plus la faire sur deux bras tu ne sauras pas la faire sur deux bras tu la feras que sur un bras donc fais-le sur un bras tu redescends toujours en étant sur le mur donc je vais te faire un exemple de l'entraînement qu'il faut faire et comme ça ouvre les bras sur le mur deuxième bras et t'enchaînes. crois moi ça fatigue vite mais ça muscle très bien et tu vas prendre l'habitude de faire des planches comme ça Donc, au fur et à mesure de le faire sur un bras tu essaieras d'aller plus vite sur le deuxième bras mais au fur et à mesure tu feras la planche comme il le faut Donc, une autre façon de t'entraîner à faire la planche aussi c'est de commencer sur une hauteur euh, haute où es quasiment, ton, ton bassin est quasiment au-dessus du, du haut du mur comme ceci et tu montes juste comme ça Tu ne vas peut-être pas sentir que ça te travaille beaucoup, mais ça va te faire prendre l'habitude de faire le, la dernière étape du mouvement. Donc, de, En revenant sur les deux les deux bras. Ça, c'est très important. Donc C'est déjà la fin de ce tuto. Si vous avez encore des choses à me dire ou des conseils à me demander ou encore d'autres choses, euh, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Euh, en ce qui concerne le site... Euh, PKFR world euh, je mettrai le, un, le lien dans la description avec quelques explications de toute façon dans mon ancien tuto j'ai expliqué, donc euh, merci d'avoir regardé, ça fait toujours plaisir euh, si vous aimez ce que je fais dites le moi ça fera encore plus plaisir, et abonnez-vous car je, je ferai encore d'autres tutos pour la suite et d'autres vidéos qui ne seront pas que des tutos des courts métrages et des vidéos de parcours et training, des compilations et n'oublie pas mon pote, never give up. Je compte sur toi.